Bonsoir collection me dérange comme ça. Bonsoir. Ah, c'est vraiment de bonnes de connexion J'ai un petit message que je donnerai à certains d'entre vous. Je pas les petits petits bobos que j'ai aujourd'hui là, c'est grave. Est-ce que vous me recevez? J'ai l'impression que la connexion dérange beaucoup aussi. Ok, je vois que vous me recevez. Je vous reçois maintenant. Je demande la présence de nos ancêtres pour pouvoir parler. <rire> euh, on va toucher un peu sur les familles ticon. Et euh, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore compris, vous n'avez pas encore accepté. Vous n'avez pas encore accepté que vous ne pouvez pas avancer avec votre famille. Vous ne pouvez pas. Je vous avais donné les caractéristiques des choisis. Et je vous ai dit que votre plus grand, l'une euh, de vos caractéristiques, c'est que vous allez être détesté par votre famille pour rien. Tu leur fais du bien, tu les conseilles, tu les aides, tu donnes l'argent. Parfois, même, tu leur tu donnes, donnes le boulot quelque part. Parfois, que, quand ils n'ont pas le boulot, ils viennent te voir. Tu donnes le boulot. Après, ils vont aller se retourner contre toi. Je suis là pour vous dire que leur temps est sauter, Donc, leur temps est expiré dans votre vie. Maintenant, vous devez trouver le courage de les laisser partir. Beaucoup d'entre vous, je vous ai. Par exemple, hier quand c'était le direct, je vous ai demandé de déclarer. Que vous êtes le superman de votre famille. Votre famille sait que vous êtes le superman depuis longtemps. Hein. Votre père, votre cousin, votre oncle, ils savent. Ils savent que tu es censé être riche depuis longtemps. Ils savent que tu es censé jumboum depuis longtemps. Ils savent que depuis que tu as ta signée, tu es censé être riche. Maintenant, il y en a parmi eux qui vous ont ouvertement montré leur jalousie. Ils viennent devant toi et te disent, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu te comportes comme ça Ils n'ont pas caché. Ora! Mes chers choisis, je vous en prie, écrivez pour vous là-bas. Que moi aussi. Parfois c'est ta mère. À ton âge, peut-être, quand ta mère avait 35 ans, elle n'avait pas sa maison. Elle n'avait pas la voiture. Elle n'avait pas. Toi, tu es là, tu es là, il y a 30 ans. À 30 ans, tu es déjà positionné, tu as déjà tout. Et ta popularité est en train d'augmenter. Les frères de ta mère voient. Ça ne leur plaît pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont poisonner l'esprit de ta mère. Parce qu'ils savent que quand ils parlent, tu t'en fous. Mais quand ta mère parle, mmh. ta langue d'Achille. Ah, c'est ma mère. C tout le monde pouvait me dire ça, ça ne me choque pas. Mais comme c'est ma mère qui me dit ça, ça me fait mal jusqu'à... Tu n'as pas encore fini d'avoir mal. Tu vas avoir mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal. Tu vas conjuguer et multiplier ça plusieurs fois. Elle achète un nouveau terrain. Elle achète une nouvelle voiture. Voilà, elle voyage. Partout, ils vont aller dire ils vont calculer vos ennemis. Appelez vos ennemis. Pour comploter contre vous. Un jour, ton ennemi va t'appeler il va te dire tu sais, je sais qu'on n'est plus amis. Mais fais attention à ta famille. <rire> tu dis que, hey, que si mon ennemi me dit ça, lui qui me déteste, gars, il faut vraiment qu'elle fasse attention. Parce que quand ta famille veut te faire du mal, ils te veulent mort ou morte. Il veut te toucher, il veut que tu envoies sur la terre. Et les gens qui vont peut-être venir, j'ai des esprits qui ont souvent confessé qu'on a, on a, c'est nous qui avons tué ta mère. Elle croit qu'elle était qui? Elle vient dans notre famille, elle va se montrer qu'elle est plus, elle est la plus... Non, non, non, on la fille avec elle. Le soeur, le soeur, le soeur. Est-ce que vous pouvez partager ma vidéo, s'il vous plaît? Partagez mon direct, je vous en prie. Parce que je crois qu'il y a des sept qui sont en train de vouloir gâter mon direct. Partagez mon direct, s'il vous plaît. C'est encore quoi que c'est de méchanceté cela Tu veux voir, je fais mon direct, tu ne peux pas signaler mon direct. Ah, méchanceté organisée. Mais vous savez que ça ne peut pas m'atteindre, non Vous savez ça, non Vous savez, non vous savez, non? Le mauvais cœur! <rire> Ceux qui sont avec moi sont plus forts et plus nombreux que vous. Vous avez compris? Et je ne vais que parler. Pardon, mettez les cœurs sur mon direct. ce qui vous énerve, je vous dis. vous n'avez pas comme vous. Je parle de vous, les Decepticons. Je parle de vous. Partagez mon direct, pardon. Donc, tu t'es déjà demandé que qu'est-ce que je leur ai fait. Tu prends ta main, tu donnes. Ils ne sont pas contents. Tu as 1 500, 2 000 euros de salaire. Chaque mois, tu leur envoies au moins 600 à 700 euros. Tu es dans les Western Union tout le temps. Oh, on va construire. Je construis d'abord la maison de ma soeur avant de construire pour moi. Oh, je vais d'abord aider ma tante. Oh, je vais d'abord aider telle personne. Tu es dedans. Ce sont eux qui se retournent contre toi. Après le directeur, il y a des gens dans de votre famille que vous allez les bloquer l'argent que tu as mis de côté que je vais aller à où on avait ça lundi que voyager ouais, j'ai raté d'envoyer l'argent pour Pâques tu vas lundi tu vas aller remettre l'argent à ton compte bancaire parce que les gens sont méchants et je vous dis encore les gens de votre famille quand ils vous détestent ils veulent votre mort le compte de dehors va peut-être dire, bon, je vais la ruiner, je vais mentir sur elle pour salir sa réputation. Ta famille, ils vont seulement vouloir que tu meurs. Elle croit que quoi, quoi, quoi On a grandi ensemble. On, on a grandi ensemble. Maintenant, comme, comme tu... Ton étoile a brûlé. Tu t'es marié avec un homme qui est très riche, super riche. Pourquoi tu vas te sentir mal L'homme est venu te prendre comme son nous t'a en Europe. Pomme, papier, maison, villa, tout... Ok c'est quoi? C'est toi qui as fait? Et si vous regardez bien, même quand vous étiez petit, les gens avaient toujours le mauvais cœur. Oh! Toujours le mauvais cœur. C'est gens que quand la grand-mère disait que ne partez pas là-bas, dès qu'elle sort, ils vont. Ils partent. Tu dis ne partez pas, oh. tu restes à la maison. Eux ils partent, ils font, ils font. Quand ils rentrent, la grand-mère tape. Après ça sert ensemble. Ils insultent pas la grand-mère. Ils mentent. Non, non, non, c'est pas nous. On n'est pas sortis. La grand-mère te demande, tu refuses de mentir. Tu dis, maman ils sont sortis. Elle te demande à tout le monde, elle te demande toi. Tu n'es pas allé trahir. Hein? Hein? Je vais vous raconter votre histoire aujourd'hui. Tu n'es pas allé trahir. La grand-mère est venue te demander. Après, on dit que tu crois que tu es qui? Et comme par hasard, la grand-mère t'aimait toi, elle t'aimait. Mais eux-là, quand elle te laissent avec eux, mof, on t'insulte. On prend ta chose, on mange. À l'école, on te là, nous, elle, là ne marche même pas avec elle. Tu vois, un gars qui veut te draguer comme ça là. Il partait de Reddy, pourquoi tu la dragues Elle l'a, elle puisse encore lui. Tout ça pour gâter ton image. Vous avez trop pardonné à, à votre famille. Écoutez-moi bien. Vous l'avez trop pardonné. Vous avez trop perdu l'argent. J'ai reçu une dame l'autre jour. Elle me dit que si elle veut compter ce que j'ai perdu, 150 millions de francs CFA. Sur ma famille. Les coups bas, les mensonges, les coups bas. Que je ne sais pas ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, comme on parle, il se rassemble avec ma maman. Il parle mal de toi. parfois pour leur faire plaisir, tu donnes, tu donnes à la rentrée, tu achètes des sâmes à tous leurs enfants, tu, as pris les tu, as, tu es marraine de deux enfants parmi nos deux, deux, deux enfants par chacune de tes soeurs, tu es marraine ma de deux de leurs enfants, tu as même adopté, tu as fait l'enfant est venu en Europe te trouver, tu lui as donné les papiers, l'enfant de ta soeur. Demain, elle te méprise. Elle se marie, maman, ne te dit pas quand elle te se marie. <rire> oh Seigneur, qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour eux? Hum. Mon amour à moi. Hum. Qu'est-ce qu'ils ne t'ont pas fait? Bénis charmer ton mari. gâter ton mariage. bousiller ton foyer. Ha, ha. La fidélité que vous donnez à votre famille, là, vous allez regretter ça. Le sang, c'est le sang, hein. Le sang, c'est le sang. Si tu dis que tu es choisi, tu vas enlever le cœur sur ta famille biologique. Tu vas enlever les poumons. Parce que ce sont les gens qui sont capables d'aller aux extrêmes. pour que tu n'avances pas. Donne, donne, donne. Le jour où tu vas dire que je ne peux pas donner, tu vas voir. Elle croyait même que quoi? Elle avait même quoi? Elle a, fait quoi? Elle a, fait, quoi? Elle a fait quoi pour moi? Le truc, c'est que quand ils vont aller parler de toi, ils ne vont pas dire ce, qu ont, ce que tu as fait pour eux. Ils sont amnésiques. L'amnésie sélective. aller euh, dans l'autre pièce continuer ceci on va que vous un peu tout compte Hum, C'est là là hum. j'espère que j'aurai une meilleure connexion ici dehors. Warren dit tu dois écrire pour le bracelet, tu as compris non Écris-toi. Bon, je me suis dépassé parce qu'il fallait que je trouve une bonne connexion. Donc, si vous m'écoutez bien, je voudrais que vous me fassiez signe. Mmh. Bonsoir, la reine Wafo. Bon. Je vois que vous me suivez, c'est bon. Vous allez comprendre que euh, il y a un niveau où vous ne pouvez pas opérer ou bien il y a un certain niveau auquel vous ne pouvez pas accéder tant que vous ne vous débarrassez pas du chantage émotionnel de la famille et je, suis, je vous en parle parce que c'est quelque chose qui vous affaiblit vous n'êtes pas strict vous n'êtes pas rigoureux vous êtes encore soft votre corps encore mou Et vous avez besoin de leur approbation. Vous avez besoin qu'ils vous apprécient. Pour que vous vous sentiez... Voilà, si ma famille m'apprécie, ça veut dire que... Non. effet <tousse> Noah, tu peux écrire sur le numéro 693 on va voir si on pourra te consulter c'est pas tout le monde que je consulte il faut que spirituellement vous soyez prêts je, je fais ce dire parce que je veux que vous compreniez qu'ils vont essayer ils ont même déjà essayé parce que si vous connaissez tout ce que Dieu a déjà bloqué tout ce que Dieu a stoppé ce que vous avez passé à l'église c'est seulement l'action de grâce c'est un son sort sorti pour vous ils sont allés chez le marabout, ils sont assis. Ils ont dit que bloquez là. -la. la fille de ma petite soeur ne peut pas être la première dans la famille à se marier. Jamais. Te voilà depuis, depuis quoi Depuis 10, 15 ans que tu as les problèmes de mariage. Chaque fois. Ils sont sortis pour vous. Non, le fils, le fils de ma petite soeur ne peut pas aller en Europe le premier. On te bloque au pays. Tu as fait le passeport trois fois. Tu as essayé le visa. MC tout comme. Tu dis que je t'ai refusé la consultation, ma chérie. Mais te bloquer, T'amuse-toi et moi. J'ai bien vu ton message. Je ne te connais même pas. Pourquoi j'ai tout personnel avec vous Vous devez arriver à un niveau de votre vie où vous vous commencez à analyser votre vie. Parce que votre talent d'Achille, c'est votre famille. Tu trouves une bonne femme, tu veux te mettre avec elle. On vient, on la décourage, on lui fait les problèmes. On la critique dans tes oreilles. Toi-même encore. Quand vous entendez qu'une famille est partie porter la femme pour donner à l'homme, c'est ça qu'ils font pour venir gâter le mariage, non Quand tu viens avec l'enfant. Tu as 11 ans. Alors que c'est ta femme que tu as choisi, c'était vraiment elle qui allait t'aider pour avancer. Tant que tu ne t'assois pas, tu te rends compte. Tu vas toujours tu vas, tu vas, rencontrer un homme, tu vas encore porter pour aller leur dire. Vous n'avez pas remarqué que quand, souvent, quand vous êtes en relation, quand votre famille connaît, ça se gâte. Hein? Vous n'avez pas encore remarqué? Certains d'entre eux, même quand ils viennent le jour de votre mariage là, ils vont parler encore, parler encore, parler encore. Ce sont eux qui pas te gâter derrière. Et le pire avec eux, c'est qu'elles, même leurs propres enfants. Ils ont tellement gâté les gens que même leurs propres enfants, ils gâtent pour eux. Même leurs propres enfants, ils gâtent. Tellement, ils sont habitués à gâter les gens. Voilà, une belle soeur qui passe son temps à te bloquer. c'est un petit sorcellerie non parlons des <rire> belles soeurs des familles c'est grave quand tu te rends compte de ta part de famille tu te maries et que ton mari ou ta femme ne se rend pas compte de sa part chaque jour tu vas essayer d'ouvrir ses yeux regarde regarde ce que ton frère fait regarde ce que ta soeur fait ah c'est ma famille les familles gâtent les mariages. Quand on fait comme ça, quand tu te retrouves seul, ils reviennent encore. Et, et, alors qu'ils savent qu'ils sont partis gâtés. MC Toukam ne t'excuse pas, tu as compris. Fais le message au 693 502266 pour la consultation. Je suis là, donc il veut que je veux d'abord qu'une chose, c'est que tu te rendes compte que ta famille n'est pas en train de t'aider depuis. Deuxièmement, c'est même toi qui dépenses plutôt pour, sur la famille. C'est ton agent qui a te sorti depuis là. Ce sont eux qui sont en train de m'apparaître dehors, te de gâter. Ce sont eux qui sont en train de te gâter dehors. Et ils sont jaloux de toi. Tu es la seule qui est en Europe, tu es le seul qui est en bien. Tu crois que ça leur plaît Tu crois que ça Parce que Dieu n'est pas injuste. Le mauvais que qu'ils ont eu sur toi là, c'est pour ça que tu fais le papier depuis. Ça ne marche pas. <rire> Je vais vous dire les choses. <rire> Dès qu'ils sont au courant que tu es un fiancé, ça finit. <rire> Louise, ne vous inquiétez pas. Bonjour le roi Ibrahim. Le tout-ci, là, je vous, je vous annonce. Tout ce que les gens la faisaient avant, ça a, a échoué dans votre vie. Hein. Le tout-ci, ils ont menti. Les gens qui savaient que tu es enceinte, après ça, ça disparaît là. C'est fini. Tu vas accoucher. Tu vas te marier tu vas devenir riche, tu vas te voyager, tu vas l'embêter. là c'est la parole de quelqu'un là-bas parfois c'est un oncle qui te dit ouais travaille chez moi pendant 4 ans je vais faire ton visa pour que tu partes au Canada ça fait 9 ans que tu es chez lui tu travailles ça fait 9 ans ça c'est un oncle qui il s'est assis sur ta destinée Voilà, sa famille vient lui donner l'autre nom, Awa. Ah ouais. mm -hmm. Nous allons observer les cycles répétitifs de notre vie. Les choses que quand tu dis à ta famille, ça se gâte. Tu achètes le terrain, tu leur dis. Après quelques semaines, on découvre que c'est le terrain litigieux. Tu commences le chantier. Tu leur dis Oh, j'ai commencé le chantier. Vous savez, ils ont fait ma petite fondation. Euh, après quelques semaines, on te renvoie de ton boulot. Fermez vos bouches les fiancés n'en parlons même plus. Le nombre de fiancés que tu as eu. Le nombre de fiancés que tu as eu. Dès que tu dis à ta famille, Pam, ça fait par là que ça se gâte. Hum. Certains vont venir gâter vos mariages. Le jour de ton mariage, ils vont venir gâter. Sachez que, il ne t'aimaient pas quand tu avais 9 ans. Ils ne t'aimaient pas quand tu avais 15 ans. Ce n'est pas à 35 ans qu'ils vont t'aimer. Donc arrête d'essayer de faire les choses pour leur faire plaisir. Arrête de faire les choses pour leur faire plaisir. Tu vas donner ton bras. Tu vas donner ton torse. Tu vas donner tout ton corps. Ils ne seront pas tout contents. On ça, tu vas faire, on va t'enterrer. Tu, va tu vas mourir, non Tu vas mourir, non Continue. Tu meurs, ils t'enterrent. Le jour, là, ils boivent. Oh, j'aimais ma nièce, là. Hein. <rire> Vraiment, j'ai jamais manier ça. Il finit avec sa boisson. Le jour où j'entends leur vrai Elle elle croit qu'elle partait où Comme elle était partie en là, elle a voulu construire la maison de la grand-mère pour montrer que quoi. Pour montrer qu'elle n'a plus que qui. Hein? Elle veut montrer qu'elle n'a plus que qui ici. On lui a montré. je vous connais maintenant eh. famille Ticona je vous connais quand tu travailles alors avec eux eh. quand tu les prends tu les mets dans ton entreprise alors eh. ou bien quand tu pars oh, tu as cherché les problèmes plus plus plus problèmes plus plus plus, plus. tu as mis sur toi trouver un jour c'est moi le boss tu vas les trouver dans palais ils sont assis dans ton bureau sur ta chaise ils sont sur ta chaise dans ton bureau c'est moi qui commande ici c'est moi quand tu ne dormais pas pendant des jours tu étais sur le sol de ton bureau tu dois à 5 heures tu te réveilles à 7h30 pour construire ton empire il n'était pas là Ah non, moi je pense que tu devrais, tu devrais arrêter de travailler avec telle personne. Tu devrais renvoyer telle personne. Tu devrais faire comme ça. » Tu parles en tant que qui? En tant que qui? Ça compte alors quand tu lui envoies les choses de, de vendre. « Ah, oh, ça c'est pour moi. » Envoie ta voiture. Envoie ta voiture à quelqu'un de ta famille de vendre. Tu vas voir. Mais tu donnes un cadeau? « Bon voilà, tonton, euh, je te fais cadeau de cette raf 4 Envoie le taxi, alors tu mets le taxi dehors qui gère. Tu valides-leur. Tu valides-leur. Après, tu vas seulement fuir. Pardon, donnez-moi ma quelqu'un, il donne seulement 500 000. C'est vrai que j'ai dépensé 4 millions sur ça. Donnez-moi même seulement 500 000. Pardon, pardon, je ne veux plus, pardon. Tu dis, mets à vendre sur la voiture. Tu déposes là-bas pour vendre. La personne va laisser à vendre sur la voiture pendant 4 ans. Maman, ma chérie, on a seulement gâté ta part précis. Précis, on a seulement gâté ta part là. Comme tu dis que le fiancé est venu, on a gâté mamie. Des despoils, l'âme. Et tu es bête aussi quelque part parce que tu ne travailles. Tu crois qu'on va te laisser te marier Une belle fille comme toi. Tu es bête. Tu es simpleton. Hein, ma chérie Tu es, tu es simpleton. Oh là là, bienvenue. Je vous apprends la sagesse. Vous apprenez. Vous vous transformez, vous devenez des loups. Vous devenez des loups. Rusés Et en même temps, vous êtes des agneaux. Tant que quand arrive, tu demandes, si tu veux qu'elle fasse de moi. C'est le loup ou c'est l'agneau que tu veux. Which one? I give it to you. Hmm. Voilà Ramsamy. Je dis que vous en avez fait ça sous toutes les formes, de tous les côtés, dans tous les coins. Partout. Relation. Agent. De quoi encore? Même amitié. Datez tous vos amis. Mal parler de vous partout. Longa Longa avait dit que celui qui me tue ne reste pas mourir. Que celui qui me tue devient sa main immortelle, ne meurt plus. Toi là, comme tu m'as tué là, ne meurt plus un jour. Vous devez. Bonjour le roi Franchin. Vous devez devenir sage. Tu ne donnes plus ton argent n'importe comment. Même pour te voir, c'est dur. Même pour te voir. Mettre les yeux sur toi ce n'est pas, pas facile parce qu'ils sont très hypocrites ils sont hypocrites venir rire devant toi et quand tu les vois même bien un faux sourire qu'ils font parce que tu connais ce que tu as dit de moi dans mon dos tu connais ah, Jocelyne, tu es là. Quand tu vois comme ça, l'esprit te dit une fois Decepticon. Écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct. Ton cœur te dit Arrête d'envoyer l'argent à l'oncle là. Arrête. Arrête. Ah non, tu sais, c'est le petit frère, le grand frère de ma mère, non. Euh, tu sais, sa femme souffrait. Euh, le jour, on vient te donner le âme de ton âme qu'il a donné. Hum. J'ai eu une affaire comme ça, là, une fois, avec euh, une personne. La personne me dit... Euh, elle a découvert, elle avait un oncle qu'elle respectait beaucoup. et Elle avait laissé son, sa fille chez son oncle. Mais on dirait que chaque fois qu'elle venait, sa fille n'était pas contente. La fille était un peu malheureuse. Elle demande à l'enfant que c'est quoi L'enfant ne parle pas. Et elle a, quand elle appelait, on mettait l'enfant sur le parleur. Que tout ce que tu dis à ton enfant, on va entendre. Elle n'a même pas l'opportunité de prendre son enfant à côté pour que l'enfant dise. Parce qu'on savait que l'enfant, c'était le, la vache à lait. Comme ton enfant est chez nous, tu vas payer la valeur par que tu vas acheter la vie de tous nos enfants. Voilà, la, tu vas payer la pension de tous nos enfants. Tu as un enfant quelque part, tu vas payer la pension de cinq enfants. Paye encore ta part. Un jour, comme ça, elle est au Cameroun, pam! Elle arrive là-bas, les parents ne sont pas à la maison. Elle dit non aux parents, je vais, les, je vais amener les enfants, boire un peu au restaurant. Ils arrivent donc. Elle arrive à parler tête-à-tête tête avec son enfant. L'enfant dit maman, tu sais, quand tu viens rire avec toi, quand tu viens rire avec toi, quand tu pars, il parle mal de toi. Comment elle a eu mal d'abord Tu n'as pas écouté ton instinct, pourquoi Louise. Et les questions, ça l'a eu mal. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mon oncle si? Écoutez, vous ne pouvez pas les satisfaire. Oubliez. Oubliez. Ils veulent votre position. Ils veulent votre argent. Ils veulent votre passeport. S'ils si pouvaient être en Europe comme vous, il serait content Et leur mauvais cœur fait qu'elle Même quand tu veux faire le papier Ça ne donne pas Dieu est tellement juste <rire> Seigneur, suis toi Dieu est juste Tu fais ça avec ton bon cœur Tu dépenses ton argent Tu prends tes 1000 dollars Tu mets sur ça La personne parle à l'ambassade Dans son cœur il est comme ça. Attends, j'arrive là-bas, tu vas me sentir Si j'arrive là-bas, tu vas me sentir il arrive pour le visa, on dit de Refusé, denied Denied Denied Ça fait 5 ans qu'elle a besoin de mal le visa On ne pas donné Dieu vient de sauver ton foyer ma chérie Dieu est en train de sauver ton mariage. Tu ne comprends pas, Dieu. Hein? Ah. Tu as pris son enfant chez toi. Venu au Cameroun, adopter l'enfant, faire ses papiers, monter avec l'enfant. Le jour où tu entends ce que l'enfant l'a dit de toi à sa, sa, sa, sa mère qui est ta sœur, tu es dégoûté que... Ah! Seigneur! Pourquoi elle n'accouche pas sa part d'enfant? Hein? Pourquoi? Maman. Certes, Dieu ne m'a pas encore donné l'enfant. Mais j'ai fait ça pour aider ta fille. La famille, hein la famille. ah Dieu ne serre pas le cœur sur la famille. Tu vas attraper la veille un jour. Louise, tu es encore simpletonné. Nathalie Tiaco, vous allez devenir sage. On va te voir, tu as 25 ans, tu es sage jusqu'à. Tu connais les qu'on a 25 ans, tu connais les tanticones, tu connais tout ça. Tu connais fait ton lavage au sel, tu connais. Mince, on Tu as seulement 25 ans et tu es même orpheline. Mais tu es sage jusqu'à. On passe le marabout, on ne te voit pas. Parce que tu as mis tes bracelets. Tes bracelets de protection là. On te cherche dans le radar, on ne te trouve pas. De toute ta famille, tu es déjà en Europe. Tu es ingénieur. Tu es sage. Tu construis ta maison, personne ne passe sur le chantier. Tu ne le montres même pas là où c'est. Tu prends un autre chef chantier qui s'occupe de tes choses. Ouais, Jana, Jonah, on n'apprend pas on apprend pas à se détacher. Quand le serpent te pique, est-ce que tu dis que j'apprends, j'apprends encore, tu vois Le serpent et moi, on fait encore l'amour, on est encore ensemble, tu vois Il m'a seulement mordu une fois, tu vois, non Donc, euh, moi, il ne pas, tu vois un peu, non Voilà, on apprend encore à, à, à, à s'aimer, mais bon, tu vois, progressivement, non Hein Hein <rire> Aïe, aïe, aïe, aïe. Quand elle parle souvent, moi-même, ça m'étonne ce que je dis. <rire> voilà, Minar Chi, ils sont, ils t'ont seulement raté. Ils t'ont raté. Tu es passé à deux doigts de la tombe. Oui. Quand ils te guettent, hein, ils ne veulent pas que tu viennes rester, ils au Cameroun, ou bien que tu sois un peu, tu peux au village rester. Ils veulent seulement que tu enterres. Ils vont t'enterrer. Ils vont venir pleurer ton deuil. C'est ma soeur préférée. Ma soeur. J'avais des grands projets pour elle. Attends, même un peu, même un peu, tu vois combien ont été tes enfants. Meurs un peu seulement. Tu vas voir comment tes enfants vont tourner le film de Cendrillon. Mais à la fin, il n'y a pas de prince. Si tu veux trois bracelets, commande les bracelets sur le numéro là? Meurs un peu. Tu vas revenir en fantôme, tu vas voir tes enfants aux Tu vas dire que y yeah, et, et, et, et, et ce qu'on va dire à ta fille, ta mère a fait quoi pour nous? Ta mère a fait quoi pour nous. Ta mère était qui? Tu vas finir comme ta mère. Ta mère était une prostituée. Ta mère faisait la prostituée en France. On va dire les choses à ton enfant. Tu vas rester comme ça. Tu vas dire que, hé. Hey. Comme je ne suis plus là pour payer l'argent, là, pour envoyer l'argent. Les familles t'y connais détester pour rien tu tombes sur ton homme il t'aime il veut se marier avec toi il t'aime lui il t'aime il veut se marier avec toi oui c'est tout si tu si, as si, si, un nouveau gars il faut venir me dire hein, c'est à t'en là Dès que tu as un homme dans ta vie, il faut me dire Tu as compris? Comme ta mère est déjà morte Et que tu ne connais pas comment travailler sur toi Elle t'envoie même le remède Tu prends moment, Tu lèches, tu, prends, tu mets chez toi Tu connais que c'est quoi? Hum? Tu connais les intentions de la femme là sur toi Dès que tu as un copain, tu lui dis La relation est terminée Dès que tu dis que voilà mon copain, commencez à en connect connecter des dots, commencez à, à, à connecter un peu les collecter les, les, les indices. Oui. bon, je suis là pour vous annoncer ceci malgré le fait qu'ils vous détestent et que vous êtes tombé sous le filet plusieurs fois ça fait quelque temps déjà que vous m'écoutez ne serait-ce que le fait que vous écoutez le direct si je vous le dis ils ne peuvent plus vous toucher écoutez-moi bien ce qui vous ont volé depuis là les visas qu'ils ont empêché que vous n'ayez depuis là Vous voyez seulement les six prochains mois. La faveur qui va vous poursuivre. On va t'appeler à minuit que ouais, donne-moi ton numéro de compte et te mets l'argent. Regarde, c'est comment Je mets sur quel compte. On va vous poursuivre pour vous remettre l'argent. On va vous poursuivre pour vous donner de l'argent. Vous allez commencer vos choses, ça va marcher jusqu'à la fin. Vous êtes superman de votre famille. Ils vous menacent quand vous ne savez pas qui vous êtes. Nombre chapitre 23, verset 23. Aucune incantation ne peut marcher contre Jacob et Jocelyne. Qu'un sortilège ne peut marcher contre vous. Croyez-le. C'est la fin, hein, c'est la fin. C'est fini. je fait qu'on vous menace depuis, on vous menace. On t'amène à gauche, on t'amène à droite. Ils viennent gâter tes choses, ils gâtent ta fête, ils gâtent ton mariage. Ils gâtent ceci, si, ils te vilipendent là-bas. Là c'est fini. Hein. Même d'ailleurs, votre cœur là, ne sera même plus penché vers eux. Hein, c'est quand même ma tante maintenant. C'est quand même à... C'est à... fini, ça finit ce soir. Ça finit. Dès que tu dis que telle personne là c'est fini, le lendemain la personne t'appelle Allô? Oui? Oui? Alors que la veille tu étais là Hé hey, Tata! Tata! Hé hey, Tata! Dis-moi alors tu veux quoi Tata? Tu veux quoi? Ah 250 000! Ok, non, Tata, j'envoie ça dans 5 minutes Tata! Tata! Oui, bonjour! Bonjour Tata! Oui! D'accord! Oui! Non, non, ce n'est pas compris dans mon budget de ce mois. Oui, j'ai des projets que je dois réaliser ce mois. D'accord. Dans, dans deux mois, on va voir si c'est encore possible. Oui. Bye. Je vais vous vacciner. Vous allez devenir sage. Je vais vous injecter la sagesse. Le service sera à Maképé demain. Euh, ceux qui connaissent le centre, c'est derrière Paja Center, au lycée de Maképé. Il y a une menuiserie derrière. Donc, ma photo est sur le portail de haut Vous ne pouvez pas zapper. Donc, euh, vous passez une bonne nuit. Soyez bénis.